Le groupe Shiver, c'est un acteur de la grande distribution qui est implanté en Bourgogne, euh, dont le siège est ici à Avalon, et qui, est, euh, qui possède des magasins en France, en Pologne, au Tadjikistan et en Ouzbékistan. C'est plus de 180 magasins, des magasins alimentaires, de bricolage et de textiles. On a choisi EXO parce que c'est une solution qui est simple, qui est pratique et ergonomique, qui nous a permis euh, très rapidement d'accompagner les collaborateurs dans la prise en main de Totem, puisque nous l'avons appelé Totem ici, au sein de, de la tribu Shiver. C'est une solution qui permettait d'avoir un point d'entrée pour l'ensemble de nos collaborateurs et de retrouver l'ensemble des applications nécessaires au quotidien de chacun. Donc l'usage, il est propre à chacun. Après, ce qui revient beaucoup dans l'utilisation, c'est le travail sur les gammes permanentes, euh, le travail sur les engagements promotionnels et puis tout ce qui est euh, merch et plan euh, pour justement ces gammes permanentes. La mise en place de l'intranet est un succès puisque finalement nous avons réussi à doubler le nombre d'utilisateurs uniques euh, sur la plateforme par rapport à l'ancienne version que nous avions euh, auparavant. Il s'agit d'une plateforme qui est simple, qui est ludique, puisque voilà, quelque chose de trop compliqué n'aurait pas permis euh, d'avoir autant de succès.